Qui a vu le match Non des, des fois, il faut poser les, les, les bonnes questions. Nous sommes euh, au mois d'août. On est en, en, en 2022. C'est le premier match de la saison. Alors, alors, alors, je demande Qui a vu le match Si tu as vu le match, je te demande de te manifester au nom de au nom, de... Au nom de la faim. Pas la fin, tu manges parce que tu te sens pas bien La fin de la galère Oui, oui c'est la fin de la galère Moi je le dis, oui Oui je suis content que Christophe Christophe Christophe, ça fait Ça fait beaucoup de moi qu'on a souffert. Et là, tu viens, tu nous fais plaisir. Pour le plaisir. Prendre le temps, le temps le temps. Le refaire à l'avant. Et c'est Louis. Oh, Christophe. Il y avait Herbert Léonard, mais là, il y a Christ. Merci merci d'avoir réussi à, à constituer un groupe Merci, merci de l'avoir fait comprendre que le football, ça joue à 11 Attaque à 11, on défend à 11 Qu'on n'était pas dans FIFA Street oh, Merci Christophe Messi qui court, je te jure Messi qui récupère des ballons dans les pieds d'autrui Qu'est-ce que t'as fait Christophe je te de suis depuis pas mal d'années, Christophe J'ai vu quand on te mettait en galère à Saint-Etienne Le travail que tu as fait là-bas je, je radote Et alors, frérot J'ai 36 ans Dès que tu dépasses les 35 ans, frère Ton âge C'est comme les chiens Ça se multiplie par 7 Donc aujourd'hui, j'ai 100 100 Beaucoup d'années là-bas Donc voilà Je le redis, Christophe Je suis content que tu sois là Alors, nous allons débriefer ensemble La victoire du Paris Saint-Germain 0 à 5 face à Clermont Pourquoi je suis content ça se voit que je suis content frérot tu te souviens premier match de la saison contre 3 on dirait on a fêté le dernier boss du jeu dans Super Mario World frère le 1 la galère aucun fond de jeu chacun joue pour soi on galère on gagne à la dernière minute alors que là je limpide on a enlevé un milieu au centre et pourtant frère défensivement province oh le puits du fou tu vois tu rentres comme ça dans le puits du fou sans ticket les clairement toi demande la galère même de la rouma oh Donnarumma. chaque fois que je te voyais contrôler le ballon j'étais pas bien tu sais c'est comme comme quand tu vois ton ex au centre commercial tu la vois t'es pas bien si des mauvais souvenirs de ta relation des, quand je te voyais dans la roma avec mal au pied, pourtant, t'as. Match-up. Vitinia, mais t'es qui, toi Vitinia, t'es qui, qui es-tu, Vitinia Mais t'es tout petit, on dirait un mini-pouce Vous, les mini pouce, et mini -pouce. Et Non, mais non, mais non, mais non Mais quel, quelle, quelle, quelle, quelle audace technique Il va vers l'avant. Il contrôle les cams avec Verratti, on dirait des jumeaux. On dirait, on, on, on, on dirait les jumeaux de Street Fighter, regarde, je transpire, frérot, tellement j'ai bandé. Oui, j'ai eu les inédures. Les ben, Mais Messi Mbappé qui n'était pas là Mais si vous jouez comme ça toute la saison, qu'allons-nous devenir Gagner 5-0 je veux quand même un peu parler du match sinon je... sinon sinon sinon c'est pas bon alors euh, comme je t'ai dit christophe fait des miracles déjà il a l'école de poser le 3-5-2 il a le culot de faire confiance à sergio ramos alors que tout le monde l'a envoyé en enfer moi, je savais que si il arrivait à remplacer son mollet avec euh, des accessoires à des il y avait possibilité que ça redevienne quelqu'un d'incroyable. Même Prisnel qui peut aimer, s'est mis au diapason, parce qu'il sait, il, il, il, il, il sait qu'on va le jeter dans la fosse au Lyon, comme dans Interville. Tu, tu viens, Interville en 1995 avec Champion Foucault Ah Nino Mendes à, à gauche. Akimi qui m'énerve des fois en défense, mais c'est incroyable offensivement. Et puis Vitina Verratti est devant Messi. Qui, je sais pas, que cherche, Messi, mais, mais fais gaffe, je vais dire avec toi après. Et Neymar et Sarabia, devant. Bon, Pablo, euh, si quelqu'un a, a, a, a, a vu cet individu sur le terrain pendant le temps où il est resté sur... On aurait dit, on, on aurait dit, euh, tu sais, le l'intéro de la classe qui a pas d'amis. Le mec, il essaie de faire du bon boulot, mais il a pas d'amis. Voilà comment je l'ai vu. Alors, on commence avec euh, Neymar les mari et, et, et, et, et, et Pablo Sarabia, parce que je t'ai dit, c'est quelqu'un qui fait les devoirs des autres, c'est lui qui ramène le cahier de. de, de, de, de, de le texte de la classe. Hein C'est-à-dire que sur une une action au milieu de terrain, il se retrouve dans la balle dans la surface de réparation. Il met un centre tendu pour Messi. Et Messi fait un truc, il faut qu'on puisse euh, se mettre d'accord sur ce qu'a fait Messi. Il a fait exprès ou il a pas fait exprès parce que s'il a fait express de ce qu'il a fait, donnez-lui l'Elysée, Donnez-lui Bercy. Donnez-lui Matignon. Voilà, en, en Airbnb, on se cotise pour louer chacun de ses pavillons pour lui. Parce que quand, ça a bien lui fait le centre. Nous, on pense qu'il veut contrôler la balle. Moi, c'est ce que je me suis dit. Mais j'ai revu plusieurs fois euh, la caméra. En infrarouge, en 3D, en 4K, sur le téléphone, à la télévision, il a fait exprès. Je vous dis, il fait exprès, il fait une passe en retrait pour Neymar. C'est pas, pas un loupé, mais c'est une passe. Je vous jure que s'il fait comme ça dans tous les matchs, on va finir tout nul. Là, là, là, là, là c'était nul, frérot. T as commencé à bien à la fin de la saison, mais tu n'étais même pas capable de mettre un pied devant. On aurait dit Will Smith dans un coq avant qu'il mette sa gifle à Chris Rock aux Oscars, frérot, nul Des capacités, incapacité, inutilisables Mais là, tu fais des, des contrôles-passes bizarres pour Neymar qui récupère aux 16 mètres et qui met une frappe. Lui aussi, on dirait, ça fait 6 semaines qu'il n'est pas parti en boîte, il se sent mieux. Il boit de l'eau. On voit qu'il boit de l'eau. L'équilibre, la ceinture abdominale, le, le tournicota de la frappe du doigt. Qu'est-ce que vous avez tous les deux que Vous voulez être bon C'est ça moi je me suis habitué à ce que vous soyez des connards. Surtout toi, Messi. Sans Rohan. Sans après celle. Le mec qui a des capacités, mais.. Il préfère aller à l'école. Voilà, mais toi, l'école, c'était la boîte. Et là, t'as décidé de t'entraîner. T'as décidé de.. Christophe, t'as un marabout. Dis-nous, dis-nous. Dis-nous que t'as du sang euh, du taureau ou du bénin. Hein? Ta femme, c'est. Incroyable, donc 1-0 comme ça, puis propre, puis 2-0, récupération au milieu de terrain avec Messi, qu'est-ce qu'il a Messi, je ne comprends pas, il court, il récupère les ballons, il fait des courses en haute intensité comme ça, hein, c'est incroyable, il joue avec Neymar, hein Neymar contre-attaque Messi, Hakimi qui fait une sorte de, j'ai vu il y a quelques jours là, le film avec Brad Pitt, Bullet Train, c'est les trains qui vont beaucoup trop vite. Mais le, mais le, mais la doublure du train, mais c'était Hakimi Mais c'est lui qui double le train, il a fait euh, Il a fait une course Osaka-Kyoto en deux secondes, frérot, sur une passe de Neymar qui devait être pour Messi. Il récupère la balle et puis il met une frappe terminus dans la lucarde. Qu'est-ce que vous avez 2-0, ça fait même pas 20 minutes, mais laissez respirer clairement hein il y a pas loin, c'est là-bas où on, on, on, on produit nos Volviques. Ils n'ont même pas eu le temps de boire. Et puis 3-0, hein, avant la mi-temps, coup il vous tirez dans la boîte, et puis à Makino, c'est Sergio Ramos qui est pas loin. Mais vous voulez quoi Détruire le peuple vous, vous, vous voulez que les gens abandonnent avant de jeu contre vous Donc 3-0 avant la mi-temps, et puis on revient sur le terrain avec les, les, les mêmes bases. Mais nous, nous étions des connards pour l'adversaire, des, des véritables connards. Voilà, voilà ce qu'on était. Dans la surface, Neymar, Messi, qui se fondent, qui jouent comme dans le terrain, comme dans la cour de récréation, quand tu sais, il y avait les plus forts de l'école qui jouaient contre toute l'école. Ils étaient cinq ou deux, et là, ils affrontaient toute l'école. Voilà, voilà, Ils font des feintes. Ils peuvent faire la passe à l'autre. Non, ils font la passe à Neymar, Messi. Neymar, il peut frapper. Il frappe, pas. il, il s'arrête, il redonne à Messi. Messi, il caresse la balle comme si c'était... On joue à la pétanque. Mais vous êtes des, des individus... Sinistre vis-à-vis -vis de l'Azveter. 4-0. Et puis, on fait quelques changements. Comme ça. Tu sais, on doit se débarrasser de pas mal de joueurs. On s'est débarrassé de Will Lundum, Père Sonam, Lui qui a été un grand joueur, il est venu ici comme euh, un monstre dans Walking Dead. Et là, il y a Paredes qu'on doit se débarrasser aussi. Il y a la Juventus. Mais on le fait jouer de temps en temps. Donc là, il joue. Il fait une transversale. C'est pas une transversale, Il a coupé le. Il a coupé la pelouse avec son pied. C'est-à-dire qu'il a dit, je vais mettre, mettre l'herbe à mi-hauteur en ramenant le ballon quelque part. Messi qui a décidé de courir, fait des, un appel de balle comme Cavani dans, dans, à la grande époque. Donc il se retrouve seul au point de pénalty. Comme euh, Paredes a décidé d'être jardinier, il lui met un... Donc il lui a fait un, un, un jardin. C'est pas une passe, c'est un jardin, donc. Donc, donc, mais si il est là, il voit un jardin qui arrive, lui, met un jardin avec des roses, avec des pommiers, cerisiers, donc il retrouve dans la poitrine, et il se dit bon, maintenant, il faut planter, quand même. J'ai un jardin, je ne vais pas rester là. Oh, il y a de la pelouse. Oh, Frérot, il a mis de Comme Benjamin dans l'école des champions. Yeah l'école des champions, le roi de l'émotion, qui contrôle avec toi, debout de la victoire, te conduit à la gloire. Ah tu veux voler le ballon d'or à Karim Benzema, t'es un connard. Si tu joues comme ça, ça se fait pas jusqu'à décembre. T'es capable de lui. Passer sous son nez comme ça. T'as déjà des cette boule de cristal. T'es déjà tu euh, T'es plus fort que Sangoku. Qu'est-ce que tu veux Arrête ah, de mettre des buts comme ça face à des gens qui ne t'ont rien fait. Ils, ils, ils, ils ont une famille. Donc 5-0. Net. clair, sombre. sombre avant, quand on jouait de camp, on mettait 3-4-0, on arrêtait de jouer, on prenait un but, là, de connard. Rien, frérot. Rien. Aroma, il a mangé un kebab pendant le match. Je te dis, il a pris son téléphone, il a commandé sur Uber Eats, kebab avec de la sauce ketchup et des frites. Merci, c'était le premier match. Je pense que vous avez quelqu'un qui ne va pas vous lâcher. Qui va pas vous laisser sur les oreilles. Christophe, merci beaucoup. Je transpire tellement, j'ai eu une érection nocive pour mon, pour mon, pour mon corps. Arrêtez de vous faire kiffer comme ça, on n'est pas habitué. Bon, là j'arrête le.. Je réponds à quelques questions. D'accord Et puis après on se fait un audio parce qu'on doit parler. Hein. On n'a pas parlé de tous les tirs. Il faut qu'on parle de toutes les recrues, des nuquelets, tout ça. Donc je réponds à deux, trois questions ici. Hein? après on se voit sur l'audio là on fait un... on parle je dois parler avec vous. alors qu'est ce qu'il veut mais si il veut lui va a en un match arrête d'emmerder de... les gens là alors posez moi vos questions rapidement alors karim belabès mais qui va être le cavalier le cavalier de l'apocalypse saison qui on a besoin de connards mais si cavalier l'année dernière. Mais on va insulter qui Si vous êtes tous bons, on va insulter qui Même Pablo Sarabia, qui n'a rien foutu, il n'a pas été mauvais. Alexandre Correa, Vitignette, t'en penses quoi Mais c'est un salopard. Le gars est bon. Le gars est, le gars est nocif à l'adversaire. J'espère qu'il n'est pas en train de, de, de, de nous charmer et puis après, il commence à prendre 35 kilos et il n'en fout plus, là. C'était impeccable Impeccable, Vintigna. Jean-Baptiste, Rodolphe, vous euh, si vous avez des noms bizarres, mais un gros, gros désir, frère. Change de nom, déjà. Quel schéma tactique cette année Mais tu l'as vu Mais qu'est-ce que tu veux de plus on a considéré comme combien occasion Si c'est une deux, à peine. Après, c'est clairement, je suis d'accord. Mais tu as vu le fond de jeu de ce 3-5-2 là. Moi, j'avais peur au milieu. Je me suis dit, un, deux au milieu, c'est dangereux. Mais tout le monde court, même Messi. Il marche de temps en temps. Il a encore ses, ses déboires de randonneur. Tu sais que il, il, c'est le plus grand randonneur d'Europe. De, mais si tout le monde fait comme ça, les efforts, mais c'est très très bien. C'est très très bien. Personnel, souverain, que penses-tu du nouveau Neymar Neymar, je vous le dis, a le potentiel de se transformer en super Ségine 3. Il a le potentiel d'être le meilleur joueur de tous les temps. Oui, je le dis. C'est s'il le veut et s'il si décide de partout au Brésil. S'il si est comme ça, simple, il élimine les joueurs comme si c'était du camembert qui était au, au micro-ondes, frère. Mais qui, qui, qui peut te battre C'est de bat, frérot. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'il nous fait ça deux, 3 matchs après, il est nul. On va voir si Christophe va réussir à le dompter. Hein Hein Comme une... Euh... Ah. Ah. Marvin. Marvin. Qu'est-ce que tu dis, Marvin Qui sera le... Le... Attends, j'ai vu. Il m'a dit... Un truc bien, là. Je vois plus qu'est-ce que tu dis, Marvin. Ton commentaire a disparu, Marvin. Mais tu disais un truc comme... Euh... Qui va être le patron de la défense bah, C'est Marquis. Tu vois bien que c'est lui qui reste en couverture. Ça fait un peu de la tristesse pour Sergio Ramos, mais il accepte son rôle. Et puis il mettra des buts. Et puis surtout, euh, le gars est capable de faire des transversales. On dirait que c'est lui qui, qui a inventé ce, ce, ce terme-là. Donc, euh, Marquis. Je pense que c'est Marquis. Donc voilà, on a fait notre petit débrief. Gardez vos questions. On se voit tout de suite dans le salon audio pour qu'on parle un peu euh, de nous-mêmes. Enfin, avec nous-mêmes. Parce que là... C'était incroyable